Welcome les copains, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve avec mon masque cheveux. Aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener une journée dans ma vie de stagiaire euh, avec ma routine télétravail aussi bah, le fait que je fais mon rapport de stage. Donc je vais vraiment vous emmener de A à Z pour tout vous montrer. Vous montrer les hauts, les bas. Je me suis dit que ça pouvait être trop cool de vraiment détailler et euh, voilà en ce moment j'ai vraiment très envie de faire des vlogs et de vous parler. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me dire si vous kiffez. Pour vous mettre dans le contexte, très généralement je commence ma journée vers 9h. Il euh, faut savoir que je bosse dans le milieu de l'influence je sais qu'on entend beaucoup de trucs en ce moment sur ça et tout mais moi personnellement, j'ai une bosse trop cool, je suis un peu mal à et tout, vous avez capté. mais euh, c'est vraiment moi qui peux choisir la plupart du temps mes horaires, enfin, on en a discuté et tout, mais donc j'aime bien commencer vers 9h, comme ça j'ai le temps, quand je dors avec mon copain et quand je suis avec mon copain, bah, de genre me lever pas hyper tôt le matin non plus, et quand je suis toute seule comme aujourd'hui, de me lever assez tôt et de taffer, donc là je me suis réveillée ce matin à 7h30, et j'ai fait pendant environ une heure euh, mon rapport de stage, vraiment je suis pas du tout motivée, en fait c'est le rapport de mon ancien. Stage, je sais pas si vous avez capté, j'ai vraiment pas envie de le faire, mais là je suis à 21 pages, il faut que j'en fasse 25, enfin minimum 25. Donc en vrai ça va, mais euh, voilà, je me suis vraiment concentrée ce matin, j'ai pris mon café, j'ai bu ma petite eau, je me suis assise à mon bureau, c'est vraiment un bureau de merde. Faut vraiment que je trouve une solution parce que j'ai mal au dos et que je déteste cette table, bureau, non, non, non et tout. Mais d'habitude je travaille sur mon lit et là je me suis dit, vas-y Pauline, T'as trop mal au dos, concentre-toi, va sur un bureau. Pour me concentrer, j'utilise la méthode Pomodoro et je me suis dit que j'allais vraiment vous en parler et vous parler des outils que j'utilise travailler dans cette vidéo pour que ce soit hyper concret pour vous. Déjà, un truc important quand je fais un rapport de stage et tout, c'est que je l'enregistre sur plusieurs endroits. Je vous conseille vraiment ça si vous bossez bah, sur des révisions des trucs euh, importants pour vos cours, c'est euh, j'ai Word et j'ai euh, Google Doc. Mon Google Doc, je le partage avec Céleste et ma mère, comme ça ils peuvent corriger mes fautes d'orthographe. Et euh, Word, bah c'est souvent là que je travaille et je mets vraiment tout ce qui est propre sur le Google Doc. Je sais que ça peut être un peu compliqué et ça peut avoir pour effet de vous perdre un peu, mais le truc majeur, moi, c'est que ça permet de ne pas perdre tes fichiers, dans le sens où Google Docs c'est en ligne, donc si vous faites voler votre ordi ou quoi, vous les retrouvez. Et euh, je veux pas que mettre sur Google Docs parce que comme il y a d'autres gens qui ont accès, je me dis on ne sait jamais quelqu'un peut me pirater, quelqu'un peut me supprimer. Il y a vraiment très peu de créateurs de contenu qui vont leur gueule aussi moche le matin. Mais euh, là, je vais commencer ma journée de travail donc à 9h comme prévu et je vais bosser environ jusqu'à midi. Je vais peut-être avoir un call avec Mathilde dans la matinée. Le matin, ce que je fais, c'est la toute c'est à dire que je m'ajoute euh, tous les mails et euh, après, souvent j'ai un call avec Mathilde et on va prévoir les trucs de l'après-midi donc je vous montrerai vraiment c'est trop trop cool. J'essaie aussi un moment dans ma journée de me laver, notamment me laver les cheveux pour ressembler à quelque chose. Et ce soir c'est mon anniversaire, enfin j'ai un petit truc de prévu avec mon copain donc je vous emmènerai avec moi. Il est 10h50, j'ai fait une petite pause. je me suis euh, bah, lavé les cheveux comme vous pouvez le constater. J'ai plus de produits, donc si une petite marque a envie de collaborer, euh, ça me de me laver les cheveux avec un gel douche. Et euh, je me suis maquillée très rapidement. En ce moment, j'utilise les produits peau de Bioderma qui sont assez cool. J'aime bien changer mes routines de temps en temps et euh, je suis trop contente parce que bah, depuis quelques mois, j'ai plus d'acné. Donc euh, me voilà, extrêmement satisfaite et j'en viens un petit peu à cette importance que j'essaie de trouver de euh, prendre soin de moi et d'avoir une vraie routine parce que c'est vrai que quand j'avais un taf où j'allais tous les jours en présentiel, plus mes projets à côté, et eh ben je prenais vraiment aucun temps pour moi dans le sens où j'avais l'impression que je perdais énormément de temps chaque jour. Et aujourd'hui, euh, vu que je suis beaucoup plus chez moi, j'ai l'impression de gagner du temps sur toutes les petites tâches que je dois faire pour moi, pour mes trucs. Exemple tout bête mais le midi, euh, j'en profite pour faire un TikTok, j'en profite pour euh, faire des petits contenus pour moi et j'ai l'impression que je me sens un peu plus libérée le soir et que je culpabilise moins de n'avoir rien fait. Mais après, euh, ce qui est très important quand tu travailles pour moi en télétravail ou dans un milieu où t'es tout le temps confronté à ton taf. Enfin Moi, je sais que c'est l'influence, donc vu que je suis aussi créatrice de contenu, c'est un milieu que je vois tout le temps. J'ouvre mon LinkedIn, j'ouvre mon Insta, j'ouvre mon YouTube. C'est que ça, même quand j'ai fini le taf, et ça peut arriver, je pense, dans d'autres secteurs, comme la finance, par exemple. Et je pense que c'est vraiment hyper important de prendre du temps pour se couper l'esprit. C'est très dur, mais c'est pour ça qu'en ce moment, j'essaie vraiment de moins être sur mon tel le matin, quand je me réveille, d'essayer vraiment de reprendre la lecture. J'ai commencé les quatre accords Toltec. Euh, C'est pas forcément le type de livre que je lis. Voilà donc je le lis extrêmement lentement alors que les romans je les lis en une soirée. D'ailleurs j'ai pas trop de romans euh, à vous conseiller en ce moment parce que ceux que j'ai lus j'étais pas fan. Enfin je les ai lus mais euh, c'est pas des romans que je conseillerais ou que j'ai envie de conseiller donc, donc j'essaierai d'en trouver quelques-uns euh, dans les futures vidéos euh, à vous partager. Et donc bah, on a tendance à voir sur les réseaux et tout les gens qui bossent en télétravail et c'est hyper euh, romantisé. Enfin dans le sens où c'est hyper stylé, ils ont des setups trop bien, ils vont au petit café et tout et je suis la première à montrer des trucs comme ça. Mais il y a une réalité derrière c'est que tout ça c'est la partie romantisée. Mais sinon, tu taffes en fait. Et euh, bah des fois, tu taffes. Enfin, euh, la plupart du temps, tu taffes tout seul chez toi face à ton ordi. C'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est aussi quelque chose qui a ses inconvénients, comme bah, la pression, bah, le fait d'être tout le temps sur les ordis. Moi, j'ai des migraines, euh, migraines à la tête. Et le fait aussi que des fois, le soir, t'as l'impression vraiment de n'avoir rien foutu de ta journée alors que t'as travaillé. Mais comme t'as pas bougé, t'as l'impression vraiment d'être une merde. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai prévu un petit truc, comme je vous le disais avec mon copain, et euh, on en reparlera. Je vais me remettre au travail. J'ai un call avec Mathilde à 11h30. Et après, j'avais oublié mais on a un call avec Cam à 12 h 30 Le Cam bosse euh, avec Mathilde Et voilà c'est drôle parce que c'est ma pote aussi donc je me retrouve à bosser avec ma pote Ça peut avoir ses inconvénients ça peut avoir ses avantages Mais je trouve que c'est intéressant et euh, c'est pour ça que j'aime bien être en stage aussi C'est bah, pouvoir tester plein de plein de trucs <rire> Mais dis un truc s'il te plaît Genre <rire> et là intéressante <rire> Tu quoi? Les gars, donc là je vous retrouve. Il est 14h. Euh, D'habitude, je mange beaucoup plus tôt, mais là en fait, j'ai eu le call avec Mathilde, puis le call avec Cam euh, et Mathilde. C'est enchaîné et j'ai fini vers 13h30 et je me suis préparé un petit plat vraiment très très simple. Mes fonds de placard d'ailleurs, j'ai mis la recette sur TikTok et je l'ai peut-être mis en short aussi. Donc, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Quand j'ai fait le call avec Mathilde, c'était vraiment un bilan et enfin, euh, on a parlé un peu de la vision et tout, toute son entreprise de ce qu'on allait faire dans le futur donc euh, c'était vraiment super cool et ce que j'aime trop dans ce stage c'est que bah même si c'est ma supérieure tu vois il y a vraiment un pied d'égalité dans le sens où genre je peux donner mes idées enfin il y a vraiment des discussions et c'est ça que j'aime trop et je pense que c'est hyper important pour beaucoup de personnes dans leurs expériences professionnelles après il y a des gens qui préfèrent des trucs plus cadrés et tout par exemple le fait d'avoir pas mal de télétravail c'est vrai qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas adapté parce qu'ils aiment pas mais moi je sais que c'est un mode de vie qui me correspond énormément même si ça a ses inconvénients aussi euh, c'est vrai que ça peut être dur de ce qu'on c'est pour ça que, comme je vous le disais, je vais vous expliquer la méthode Pomodoro juste après qui aide vraiment à se focus et à se concentrer. Mais soyez pas trop dur avec vous-même si ça vous arrive, parce que je sais que moi, mon problème dans la vie, c'est que je suis trop dur avec moi-même. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fini le call avec Cam. C'était trop intéressant. On a parlé bah, des stratégies de contenu. On a parlé surtout de créa, de DA, d'idées de vidéos, d'idées de trucs et tout, donc trop trop cool. Mais moi, j'en ressors et je suis en mode, waouh, ouais, il y a tellement de possibilités de faire des trucs et forcément, je le relie à ce que je fais moi. À ma, mes vidéos, ma création, et je suis tout le temps tellement frustrée parce que je me dis mais j'ai tellement d'idées sur cette terre, j'ai trop d'idées de projets, de trucs comme ça, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à la fin de ma vie avec euh, ces réussites-là, alors je suis d'accord pour avoir des échecs, mais je me dis imagine tu réussis rien tu vois. Ouais, je sais C'est un, un peu dark là, on est tombé dans une side un peu différente de ma vidéo, mais j'espère que vous voyez un petit peu mon évolution mentale par rapport au début d'année où ça allait pas forcément très bien euh, d'un point de vue pro, et bref je suis hyper contente. Euh, je vais en fait finir de manger, je pense devant une petite vidéo et tout j'ai vu que Stelle avait sorti sa vidéo par rapport à sa marque donc moi j'aime trop les créatrices et tout qui lancent des marques donc j'ai peut-être regardé ça c'est vrai je reste toujours un peu dans le goût de youtube mais mon problème c'est que si je commence à lire un livre on ne m'arrête plus et j'arrive plus à travailler parce que je veux savoir la suite donc je préfère regarder une vidéo au moins ça a une durée limitée de temps et après je pense que je vais rapidement une micro sieste de 20 minutes c'est des trucs que je fais assez régulièrement pour tenir un peu le coup je fais ça depuis des années vraiment la micro sieste ça me sauve de mes migraines de beaucoup de choses et ça a plein de bienfaits donc je sais qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas trop je sais que mon copain, dès qu'il veut faire une micro-sieste, il part pour deux heures de sieste. En fait, ce qui est grave important, c'est de mettre un réveil. En fait, mon esprit il va s'habituer. Enfin, moi, mon corps, quand je fais des micro-siestes, il dort pas complètement. Genre, je suis toujours un petit peu éveillée. C'est juste ça me repose. C'est un moment où je vais moins penser. C'est un moment où mon cerveau va se relâcher. C'est grave important où mon corps va se relâcher, où mes yeux vont se relâcher et où je vais être coupé des écrans, même si c'est que 20 minutes. Donc, je vous conseille énormément de tester. Et comme ça, après, j'aurai à nouveau mon énergie complète pour faire ma bah, petite après-midi de travail. Finalement, Cam vient nous envoyer sa vidéo qu'elle a fait en collab. Donc là, faut l'envoyer pour la validation. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en commentaire. Euh, voilà, je l'ai un petit peu aidée sur la réalisation, c'est-à-dire trois plans flous et un acting raté. Là, ça fait trop plaisir parce qu'au-delà du fait que ce soit ma pote, c'est comme une vidéo où on a brainstorm ensemble. Voilà, on a vraiment réfléchi à une problématique et tout. Évidemment, c'est elle qui fait la vidéo. Enfin, il n'y a pas de débat, mais juste, c'est trop cool de voir comment des idées qu'on peut avoir ensemble, ça prend vie et tout. Et c'est un truc qui est hyper différent. De juste faire des vidéos toute seule dans son coin, dans sa chambre, donc c'est trop bien. Bref, donc je vais la regarder puis je ferai ma micro sieste après. Je sais que les gens qui ne te font pas avancer, si c'est fait, je suis 6 ans, je Mais de... Et... il y a parfois des gens qui. En fait, de, de rechercher euh, des. contacter, j'avais absolument. Euh, J'ai a... fait une petite pause dans mon travail euh, de 15 minutes environ. Pour faire le ménage dans mon appart et pour ranger, je suis quelqu'un de très bordélique qui a tendance à foutre le bordel, à tout. Euh, voilà, à rendre crade tout l'appart, hein, disons-le clairement. Mais en même temps, j'aime vraiment pas rester dans cet environnement parce que je trouve que c'est hyper important quand tu bosses beaucoup chez toi, d'ordonner tout ça, que ce soit beaucoup plus voilà, clair, clair pour toi, autour de toi et que vraiment, les sauvages, tu te sens très très bien, tu vois. C'est pour ça que au niveau de ma déco et tout, vraiment, je me sens tellement bien chez moi. J'ai mis beaucoup d'affiches, j'ai vraiment personnalisé mon appart. C'est pas l'appart que tu vas voir sur tous les tableaux Pinterest, avec, je sais pas moi, des plantes partout, un trop beau parquet parce que tout simplement, c'est pas réaliste, hein, honnêtement, euh, j'ai déjà de la chance à Paris d'avoir un toit sur la tête euh, sans souris à l'intérieur parce que c'était vraiment ma phobie. Mais encore une fois, c'est loin d'être la l'appart parfait. Hein, j'ai pas de salle de bain, euh, ma douche elle est au milieu de ma chambre, enfin voilà, mais c'est quand même trop bien. Le seul point négatif, comme je vous disais, c'est euh, mon lit qui est vraiment genre pas confort. Ainsi que le fait que j'ai pas de réel bureau et ça commence à vraiment me faire mal au dos. Donc je suis en train de voir avec mes parents pour euh, peut-être qu'ils viennent, euh, qu viennent sur Paris un week-end pour m'amener euh, une chaise un peu plus confort. Euh, je vous tiendrai au courant, mais voilà, c'est aussi un truc à prendre en compte quand tu vois euh, la vie des entrepreneurs qui bossent un petit peu partout dans le monde et tout. Honnêtement, c'est pas possible de bosser de partout, enfin dans le sens où il faut avoir un endroit calme. Un endroit où tu te sens bien, un endroit où tu peux vraiment travailler parce que moi, mon problème quand je suis dans des coworking ou dans des espaces avec d'autres gens, c'est que j'ai tendance à être très vite distraite et, euh, et pas arriver à me concentrer alors que quand je suis toute seule, j'y arrive. Et aussi, bah, autre point, c'est un truc qui est confort pour euh, ta santé. Mathilde n'arrête pas de me le dire, hein. elle a raison de me dire, mais arrête de travailler sur ton lit vraiment et tout. Mais euh, beaucoup bah, c'est ni de sa faute ni de la mienne, enfin, c'est juste mon appart qui est très mal fait pour travailler en télétravail mais je vais vraiment essayer de développer voilà, cet espace euh, de travail dans mon appartement et c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu le avant et puis j'essaierai de vous emmener dans le après parce que j'espère que durant les futures années euh, d'alternance et tout ça va évoluer et j'aurai euh, voilà, un beau cadre. Je voulais très rapidement vous présenter les outils avec lesquels je travaille euh, quand je travaille parce que je trouve que c'est hyper intéressant c'est un truc qu'on n'aime pas forcément donc il y a pas mal de trucs euh, tout d'abord il y a le téléphone pro ça fait un peu la meuf de dire ça. Euh, en gros, c'est bah, juste un téléphone avec un autre numéro que j'utilise pour le WhatsApp euh, avec lequel je parle aux filles et à Mathilde. Au début, j'ai eu trop du mal à l'utiliser parce que bah, moi, je suis sur iPhone, ça fait très prétentieuse de dire ça, mais je vous jure que quand t'as l'habitude de tout te airdrop, c'est genre beaucoup plus simple. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste connecté le WhatsApp de mon ordi au WhatsApp Pro, et euh, comme ça, j'utilise quasi pas le téléphone. Faut pas que je l'oublie à chaque fois, parce que euh, <rire> ça peut être un peu embêtant, et puis euh, quand j'ai besoin, j'ai aussi euh, juste le contact avec Mathilde sur ça. C'est ça qui me permet vraiment de diviser le pro et le perso, c'est-à-dire que quand je suis sur une tel perso, j'ai déjà le contenu euh, des créatrices le temps dans mon fil d'actualité, parce que de base je les suis, mais c'est cool de pas avoir la partie genre plus pro euh, le week-end. Donc ensuite petit café, toujours hein, évidemment, vous me connaissez, c'est mon troisième de la journée. Ensuite j'ai repris euh, un carnet que j'avais euh, il y a quelques années, donc avant de partir en Thaïlande, et que euh, j'avais pas fini de remplir, et j'ai recommencé à mettre vraiment mes emplois du temps dedans. Je vous mettrai la ref en barre d'infos, parce que j'ai trop eu du mal à trouver un carnet comme ça, qui permet de mettre ton emploi du temps, des tout doux, des trucs plus perso, et vraiment je divise tout mon temps, donc là c'est plus pour le temps perso en vrai mais euh, j'aime bien me dire euh... Ok, bah là tu vas commencer à telle heure, tel jour, comme ça tu finis à telle heure et euh, tu peux euh, ensuite faire autre chose. Donc là j'ai vraiment les projets pro, j'ai bah, surtout mon rapport de stage en ce moment, j'ai aussi la vidéo YouTube que j'essaie d'être régulière, mon podcast, mon projet euh, bah, avec mon copain. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Et dernier truc, ça je sais pas si vous en souvenez, pour ceux qui me suivent depuis l'époque de ma première année euh, à l'ESA, c'est un planning que j'avais acheté chez Primark, un weekly planner, et vraiment c'est trop trop cool, les semaines chargées et tout. C'est vraiment genre mon brouillon. Harry Potter. Et comme ça, je mets vraiment l'emploi du temps euh, que je veux faire, tous les trucs que je veux faire. C'est un truc que j'avais fait la semaine dernière, donc je vais pas le refaire là, mais je voulais juste vous montrer euh, à quoi ça ressemble. Coucou les gars Donc je vous retrouve un peu plus tard, euh, quelques jours après, parce que tout simplement je me suis rendu compte que j'avais supprimé les rushs de la méthode Pomodoro. Et je trouve ça un peu dommage, parce que c'était vraiment le but principal de cette vidéo. Donc je me suis dit que j'allais revenir pour vous en parler. Aujourd'hui, j'ai fini mon rapport de stage. Enfin, je l'ai upload. J'en pouvais plus vraiment, ça m'a généré tellement d'angoisse, mais sans cette méthode vraiment j'aurais jamais réussi donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Vous pouvez utiliser la méthode Pomodoro avec une appli ou euh, tout simplement vous-même en mettant votre timer et la première étape ça va être tout d'abord de se fixer des objectifs. Je pense que c'est hyper important parce que si tu te dis juste bah, finir ton rapport ou euh, faire ce devoir enfin faire ce DM ça va être hyper long alors que si tu te dis finir la partie 1 ou finir l'intro finir un machin ça va te permettre de cocher des cases petit à petit et donc euh, voilà les objectifs c'est la partie la plus importante pour moi et surtout les sous-objectifs. La deuxième étape ça va être de pas prendre son téléphone. Euh, c'est une partie très très compliquée pour moi quand je travaille. La partie principale la plus compliquée et donc je fais ça comment Bah via l'appli. Euh, même si ça me bloque pas forcément mon téléphone, dès que j'allume mon tel et que je vois que je suis sur le chrono, je me dis non tu peux pas perdre du temps. N'hésitez pas à éteindre votre tel, à le mettre à l'autre bout de la pièce. Moi perso quand je fais une journée de montage le dimanche, je vais juste éteindre mon téléphone et euh, et voilà comme ça c'est fait. Euh, je vais juste être dans ma bulle et travailler. Ensuite vous allez pouvoir enclencher le minuteur. C'est des séances de 25 minutes de travail. Moi personnellement je trouve ça un peu court parce que j'ai du mal à me concentrer en 25 minutes. Mais pour les personnes qui ont, euh, comme moi, très vite des migraines ou qui ont des difficultés à se concentrer pendant une durée de temps, je trouve ça assez cool parce que ça te permet de faire des pauses et de vraiment être concentré pendant une durée de temps et que ce soit toujours la même. Ensuite, l'étape d'après, ce sera de faire des pauses. C'est souvent des pauses de 5 minutes. Des fois, il y a des pauses un peu plus longues. Ça permet vraiment de régulariser le temps de pause, parce que je trouve que c'est très, très compliqué de ne pas prendre des trop grosses pauses ou de ne pas prendre assez de pauses. Et là, le fait que ce soit vraiment des cycles et que ce soit régulier, bah, ça habitue votre cerveau à ça, et il sait, euh, on va dire, quand est-ce qu'il sera récompensé. Et enfin, il y a la dernière étape, il s'agit du bilan. Vous pouvez voir le nombre d'heures que vous avez travaillé chaque jour. Vous pouvez voir le nombre de temps de pause. Vous pouvez voir les tâches que vous avez réalisées, les tâches qui vous reste à faire et je trouve ça vraiment génial. Je vous mettrai l'appli que j'utilise d'ailleurs en barre d'infos sans problème. Ça permet vraiment de se cadrer mais surtout de pouvoir se rendre compte de combien de temps on travaille. Moi, c'est un truc où j'ai vraiment du mal à savoir combien de temps en fait je vais rester focus et combien de temps je vais rester concentré sur une tâche. Et voilà, la petite capsule pour vous expliquer la méthode Pomodoro est terminée. Je vous revois au vlog direct. Ok les gars, donc là je me suis totalement changée. Hein. Je ne suis plus la même personne parce que je vais aller manger au restaurant avec mon mec, on fait un restaurant indien, je suis extrêmement contente. Euh, voilà, ça c'est vraiment le outfit que j'ai acheté il y a un an euh, pour mon aniv. Et comme là c'est pour mon aniv, je me suis dit que j'avais le porté. Il faut savoir que l'année dernière j'ai aussi fait un resto indien pour mon aniv. C'était vraiment la tenue que je m'étais achetée pour être en mode bad bitch. Parce que j'avais plus aucune confiance en moi. Et finalement Nono, euh, donc ma meilleure copine, m'avait fait euh, la surprise de me l'acheter. Et euh, donc trop chou, vraiment trop chou. Donc petit jean, hop, petit haut. Et je vais mettre ma veste en jean pour euh, casser le look. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu ce soir. Mais c'était vraiment pour vous montrer que genre, j'aime trop faire un truc qui va casser avec ma journée. Dans le sens où un truc où je sais que même si je vais parler taf et tout, je vais pas faire que taffer. Et un truc où je vais aller en marchant ou alors en bougeant. Euh, là, je vais marcher pour aller m'acheter euh, mon correcteur où j'en ai plus. Donc il faut que je me dépêche. Et ensuite, je prends la une, puis euh, une autre ligne de métro, je ne sais plus laquelle c'est, pour aller au resto. Par contre, j'avais pas vu parce que c'était dans le noir, mais là mon rouge à lèvres et mon blush, mais c'est n'importe quoi, c'est horrible. Donc je vais retoucher mon maquillage, euh, voilà, ça m'apprendra à me dépêcher et à le faire en faisant autre chose. Et euh, je vais y aller. Ce soir, je dors chez mon copain, donc euh, voilà, je pense que je vous vloggerai très rapidement. Mais demain, j'ai décidé de poursuivre euh, ce vlog, mais dans un autre épisode, pour vous emmener euh, pour mon week-end à Nive et tout, parce que vraiment, genre, j'aime trop garder des souvenirs. Euh, d'événements comme ça et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. On s'écrit dans les 60 du présent on sextir. On vit l'instant à fond, on au revoir au selfie. On fuit de la maison, finit nos rêves en sursis. Si tu clipotes dans le son, c'est que ma blonde est sexy. La fac c'est atroce, fuis avec nous, on se tire. À l'époque du hard rock, du beau party des spliffs. On mettra des fleurs dans le canon de l'air fusil. Tous les gars, je vous trouve le lendemain matin. Je tenais juste à clôturer cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Hier, on a allé manger un restaurant indien. Je vous mettrai l'adresse parce qu'elle est pas très chère. Ils étaient vraiment adorables, aux petits soins et tout, donc trop cool. J'espère vraiment que ça vous aura motivé. Courage à tous ceux qui ont des trucs à rendre, qui ont potentiellement des épreuves, qui ont bientôt des partiels. Je fais des gros bisous. Bye,